Bonjour Ami pilote bonjour Encore toi Encore moi <rire> enfin, toujours moi t es, t es, Tu te caches ah, Je me suis planqué là-bas dans, ouais, euh, dans ton placard. Ouais, ah, c'est ça On est chez moi, là, cette <rire> fois-ci, c'est pas, pas vrai. Allez, aujourd'hui, super truc Enfin, moi, je suis... Je suis... Je suis... Oh, euh, Comme un <rire> dingue Rallyman euh, GT. Euh, donc, un, un, un jeu de wahure. Mm -hmm. euh, moi, j'aime bien les jeux de wahure. Mm -hmm. Un kickstarter. Un Kickstarter qu'on va quand même retrouver dans les magasins. Mathieu ouais. dit okay. euh, Voilà, ça y est, j'ai fini de travailler. À moi, à toi. <rire> c'est un petit Kickstarter oui, qui vient d'arriver. Alors là, c'est l'exact inverse d'un. Alors attention, a... arrête de me faire bouger ah, la table ah, tout oui, le temps. Vrai. Même si la caméra du dessus, <rire> normalement, toi regarde. Quand on fait ça, elle bouge pas de trop. Ok. <rire> pas taper, pas taper, pas taper, pas taper. Vas-y, raconte tout. Donc là, c'est un... Voilà, un petit euh, Kickstarter, l'exact inverse de Ptolema. Hein. Ça n'a pas mis deux ans à venir. Mm -hmm. Ils ont tenu les délais. Mm -hmm. Et c'est une boîte française. Ils sont à leur euh, cinquième euh, Kickstarter. Eh ben, c'est la classe, messieurs. C'est la classe. Bravo. Tout se passe bien, bravo. Je dis chapeau pour cette boîte. Voilà. Et s'ils veulent nous envoyer toutes les prochaines extensions, il <rire> n'y a pas de problème, on s'occupera de les présenter. Oui, oui, oui, pas de problème. Jean-Christophe Bouvier et Loïc euh, Musy. Mm. D'accord. Loïc Musy, euh, si je comprends bien, au, pour ce qui est le, du graphisme et je tout ça. Bien. Et, et Jean-Christophe pour euh, ce qui est des règles est et, et, et tout ça. T'as kickstarté ça, t'as reçu ça euh, récemment. C'est de 1 à 6 joueurs. 14 ans et plus, mmh. mais maintenant on sait pourquoi ils mettent 14 ans et plus. Oui, il a des petites voitures. Voilà, voilà. Et euh, donc on n'a pas envie de s'embêter avec ces choses-là. Et puis, 60 minutes, oui euh, Oui. Ouais ouais. Ok. On a, euh, étant donné que c'est un kick et que tu as reçu plein de choses et que tu es mmh. quelqu'un de très ordonné et que tu reconcentres tout dans la boîte de base et que tu as réussi à le faire, c'était un tour de la logistique. Mmh. Euh, on fait pas vraiment un, un, un open the box parce que c'est parce que vous vous, vous auriez là il y a un all-in un all-in all qui te coûté 100 euros une centaine d'euros voilà et donc le jeu ça se présente pas comme ça mais c'est comme ça que nous on vous le montre voilà, ça pour l'instant tout petit circuit. on fera une partie euh, commentée où on fera peut-être un premier tour de course on verra ah. si on fait une course entière une course entière ça dure une heure Peut-être qu'on s'autorisera à faire un live. Je te propose de faire un live sur la, voie, à la ce jeu-là. On fera mmh. une partie en live mmh. avec, euh, avec l'équipe. Mais euh, ce qu'on fera après cette vidéo, c'est euh, vraiment un, un tour, une vidéo euh, let's play où on fera un tour de jeu. Pas de problème. Donc ouais, livre de règles intégralement en français, mais disponible en anglais. Alors, tu as un oui. livret en anglais en plus. Oui. Ouais, d'accord. C'est pas dans voilà, ce voilà, livret là qu'il y a les deux langues. Super. Ok. Et dans chaque extension, là, le petit livret français et anglais. D'accord. Ok. Les règles sont assez faciles et euh, le bouquin est bien fait parce qu'on a pas mal d'exemples. Ok super. C'est un peu comme euh, ouais comme tu, comme que tu, lues, où mmh. tu me disais qu'il y avait beaucoup d'exemples. Oui, oui, oui. Alors je, je me permets de. Oui, oui, oui. D'accord. Donc là, euh, ça t'explique comment tu vas, comment on va installer notre notre circuit. Il mmh. euh, y a plusieurs circuits disponibles. Alors dans le bouquin, il y a huit circuits, mais après on peut les faire. Donc. Oui, tu Parce peux imaginer le des, circuit que tu veux. D'accord, ok. d'hexagones. De, de tuiles. De, de circuits. Donc, on peut faire ce qu'on veut. Tu as des de... choses particulières à montrer dans le livret ou on passe directement au matos ah Non, non, on peut pas. Hein, on va passer directement de... au matos. Juste peut-être présenter les autres oui. livrets qui sont là, qui sont donc ceux que tu avais kickstarté et qui sont Ça, c'est les SQKS. Mm -hmm. Donc, ils ne seront pas vendus... Euh... Dans les magasins, mmh. on n'a pas énormément de choses. Hein, donc... Euh... Oh, on n'a pas pris le pont. Attends, je vais chercher ah, le pont. Le pont. Ouais. Le mmh. petit pont, il est là. Ouais, il est là. Hop, c'est pas grave. Tac, mmh. me revoilà. Mmh. Le petit pont. Il est trop top. <rire> Vas-y, continue. Hein. Le petit pont, a un nouveau type de pneu. Parce que dans la boîte de base, il y a deux types de pneus. Mmh. Des pneus hiver, enfin pluie, et des pneus secs. D'accord, et là, tu as des temps. C'est des temps. Donc, ça va rajouter au gameplay. Ouais, bien sûr. Il y a des petites règles pour les débris. Ouais. Et de l'huile. Ouais. Et aussi, on peut pousser et tamponner. Très bien. Ça, c'est que des petites règles additionnelles. D'accord. Voilà. Alors, ça, c'était un, un, ça, c'était, euh, des exclus qui euh, ne sont pas un circuit, en fait. C'était du matos sans, mato sans plus. C'était du matos sans plus. D'accord, ok. Et là, ensuite, après, c'est quoi? C'est des circuits, tout ça? Ça, tout ça, tu vas avoir les règles pour pouvoir jouer en compétition, ouais. faire un tournoi, ouais. un championnat carrément. Donc là on peut même y aller jusqu'à 12 joueurs. 12 joueurs, d'accord, ok. Ouais. Il y a tous les circuits après ouais, qu'il faut. C'est classe. Qu'est-ce qu'on va s'amuser <rire> Voilà, ça c'est l'extension World Tour qui permet en fait de jouer sur des circuits qui existent vraiment. Ah ça, génial Génial, Monaco, Italie. Bon alors genre, on annonce, on fera Monaco <rire> pour le pour le pour le live. Hein. Alors celui-là. Euh, bah oui. Ça va être plus long et plus complexe. Ah bah mais oui. Là, on pas de ah bah oui oui, oui. c'est toujours mieux Yves que Number Saint. Green hein, parce que Number Green euh, es, euh, voilà quoi hein. ah bah, USA moi ça me fait un peu peur les énormes lignes droites tu verras après dans le jeu. D'accord. Il y a moyen de glisser de se casser la. Sinon le Japon. J'aime bien aussi euh, le Japon. Je sais pas s'il y a. J'ai pas vu. Mais euh... Et ça, c'est la dernière extension. Ah non, génial. La Teen Challenge qui te permet de faire, de faire vivre une écurie. Euh, alors, t'as déjà le système d'écurie, mais par contre, ça, c'est super simple. Hein. Ils ne se sont pas pris la tête. Euh, D'accord. Mais euh... tu peux faire, oui, deux voitures. En on pourrait cas, faire, on on pourrait on faire un mode campagne avec des potes en disant chacun son ah, écurie. Non, non, non, non, et puis... ça, oh là là là. Toi, tu peux le faire. Et ça aussi, t'as un mode de jeu où tu peux jouer toujours à 12. Mm -hmm. Tu vas faire le mode poursuite. Où tu vas avoir un groupe de de voitures mmh. qui vont faire une course contre un autre groupe de voitures. D'accord. Je sais pas si on voit bien. Ouais. ouais. Là, il y a des ça se croise. Où ça se croise. Comme aux États-Unis, il y a des ouais. courses comme ça où ça Et se bah, croise. Ça, on peut le faire. D'accord. Attends, je vais peut-être montrer. Ouais. Remonte, je vais. Là, on en a plein. On en a plein. Ensemble. Génial, regarde. Hop. Ah ouais. évidemment, ça brille. Ah ouais, d'accord, ok. Ah ouais. Super circuit, ça. Et aussi, je le montre. Ils ont fait une petite application qui est gratuite. Mmh qui n'est pas du tout obligatoire aussi, c'est juste du bonus. Oula, Tous les circuits ils ont déjà fait, mmh. pour faciliter au lieu de se balader dans les bouquins. Très bien. Et ils vont en rajouter au fur et à mesure. Ah oh, bah génial. Ouais. Et on peut même... Euh, on a même le système pour faire un championnat, enfin tout est intégré dedans et un time attack. Yeah. On peut aussi faire un, jouer tout seul pour euh, faire les meilleurs scores. Super, Super. équipe, euh, les gars, ils ont, ont pensé leur concept. D'accord, ok. Alors, moi je vois, je vois, et dernière extension, j'ai pas les boîtes, parce que je les ai déjà rangées, c'est deux nouveaux types de voitures. Deux nouveaux types de voitures, d'accord. Euh, dans la boîte initiale, il y a combien de voitures de proposer il a un type de voiture, c'est les GT6. Et, y et quoi il a six et y, a, et y a six Il y a 6 voitures. D'accord. Et après, il y a des GT5. Les GT5, pareil, il en a 6. Et des GT4, pareil, il en a 6. Plus le chiffre est petit, plus c'est balèze, j'imagine. Euh, en fait, bah, tu ne vas pas jouer du tout pareil, parce qu'ils n'ont pas les mêmes euh, comportements. Ouais. Ouais. D'accord, ok. Alors, moi, je vois euh, donc euh, des tuiles, hein, mm -hmm. donc des tuiles qui sont recto-verso. -verso. Recto tu en as combien en tout, toi, des tuiles aujourd'hui Beaucoup. Ouh, beaucoup. Ouais, d'accord. <rire> Les cartes des voitures, alors on, on, on y reviendra, pour l'instant, on fait juste le tour. Il euh, n'y a que ça, en fait. Il n'y a pas de caractéristique plus avant non. que ça. Parce qu'en fait, euh, la voiture, tu vas avoir donc la petite carte de voiture et tu vas choisir le type de pneu. D'accord, et c'est le type de pneu qui va faire que... Euh... Que la voiture aura un comportement... Mais il n'y a pas des voitures qui vont plus vite que d'autres ou qui... Si, si, si. en fait, le pneu mm -hmm. correspond aussi à la voiture. D'accord. le GT6 avec les pneus plus. D'accord, ok. Les. Mais ah. si j'équipe deux GT6 avec le pneu plus, elles auront le même comportement. Oui. Oh, c'est dommage, ça. Si je peux me permettre. Oh, ben, tu peux, tu peux. <rire> je vois des dés un peu particuliers, mais ça, tu nous en parleras tout ah, à oui. l'heure. Là, on a des pions... Euh, ça, ça va permettre de simuler en fait. Le... On fait vite un tour, hein, voilà, le... Le... tout ce qui est stress, la. D'accord. Voilà, tout ce qui est en rapport avec le pilote. Mm -hmm. parce il y a toute une geste comme ça. Là, au niveau de la carte euh, qu'on regardera tout à l'heure plus en détail, on voit qu'il y a des couleurs de hein, dés, puisqu'on avait oui. vu ici des couleurs de euh, dés. C'est quoi les petits panneaux après, très rapide. Ça c'est sur... quand tu te fracasses, donc ça faut éviter. D'accord, ok. <rire> bon, on verra ça tout à l'heure. Là, ici, on a. Des pions de vitesse, pour indiquer à quelle vitesse tu, tu vas. Mmh. Les rouges, c'est pareil C'est pareil. C'est juste pour indiquer la voiture rouge et la voiture jaune. Lui, il m'intrigue ses premiers joueurs euh, Non, lui, c'est pour dire quelle euh, phase tu joues. Si c'est la phase noire, c'est en rapport avec les vitesses. D'accord. pour se rappeler... Euh... Bon, on y viendra après, je remonte un petit peu le, le petit pont parce qu'il il, il est joli. Il te, il te plaît Oui, il est joli. Et puis cette petite sacoche que tu m'as cachée là pendant mon temps. Ça, c'est pareil. Ça correspond avec les, les dégâts. C'est les pions dégâts que tu, que tu vas tirer au oui. hasard. Ah, bonjour, euh, bonjour, Wing of War. <rire> Allez, vas-y, je te laisse tout nous raconter. Là, on a à peu près fait le tour d'un contenu de boîte. Euh, je te laisse nous raconter un peu euh, tout ça. Donc c'est extrêmement simple. Au début de la partie, on va donc choisir une voiture et on va choisir aussi le type de pneus. Mmh. Sont toutes petites les voitures. <rire> tu peux les peindre Il y en a qui les peignent. Tu ah oui oui, il y en a qui les peignent. D'accord. Euh... Allez, j'arrête de te déconcentrer. Je sais pas trop si je vais les peindre. Donc dans la boîte, en tout cas, tu as deux types de pneus, deux pneus qui vont arriver pneus pluie et pneus sur temps sec. Mmh. Une pluie, on peut voir aussi, ça c'est comment il réagit quand il fait beau. D'accord. Ça c'est comment il réagit quand il pleut. Et euh, oh, bien, entendu, seins, voilà. bien entendu, ça peut changer en cours ça de partie. Ça peut changer en cours de partie. Donc au début de la partie, bah, on va choisir quel type de pneu. Est-ce qu'on prend le risque de prendre un pneu pluie alors qu'il fait sec ah. Ou est-ce qu'on va prendre un pneu sec sûr, si quand je... il pleut Et bien voilà. sûr, si je veux en changer, il faut que j'aille dans le box, box, box, voilà. box. Il faut que tu ailles changer tes pneus, te réparer, ou changer tes pneus, te réparer. Moi, je suis la F1, je sais qu'on dit trois fois boxe au pilote. Ah boxe, boxe, boxe, boxe. Donc, on va prendre, tout simple, au début de la. Pour la première partie, on va prendre pneus secs ton... avec temps sec. Mm -hmm. Ça, les dés noirs, c'est les dés de vitesse. Ouais. Les dés blancs, c'est les dés de gaz. Ça permet, en fait, de garder la même vitesse. D'accord. Et les dés rouges, c'est les dés de frein. Mmh. car dans le jeu, on va pouvoir utiliser à chaque fois qu'on joue qu'une seule fois un dé de vitesse d'accord on peut aller qu'une seule fois à vitesse 1 vitesse 2, et en fait, bah, on va avec ce pool de dé les mettre sur la piste et essayer de faire le, le meilleur chemin possible alors c'est un mélange entre un jeu réaliste et en même temps assez arcade on réussit à mélanger ce, ce, ce fun -là. Deux côtés là alors moi j'ai une question euh, que je me pose c'est si je veux Accélérer, enfin, freiner avant un virage, accélérer dedans, puis refreiner à la sortie, est-ce que je peux pas utiliser mes dés en faisant euh, euh, je suis à 1, je passe à 2, puis ensuite je, -suis, je suis de nouveau à 1 euh, Non, parce que tu seras. Tu auras déjà fait ton 1. C'est voilà, ça, c'est ça, ça. Ouais. ça. Je, je, je tilt que tu me dis mmh. on ne peut utiliser en fait qu une, une vitesse qu'une fois. Enfin, que le dé de vitesse. Oui, oui, pas très réaliste, du coup. Ouais, mais tu années, vas voir, le, le système fait que ça marche. Peut-être que ça aurait ça été trop bien. le bordel, dans mon idée. Euh, aussi, ouais. D'accord, ok. Hmm. Mais tu vas voir, ça, ça marche très bien. Là aussi, un autre, si... Quelque chose d'autre aussi qu'il faut prendre en compte, c'est le côté où tout le monde joue, entre guillemets, au même moment. Enfin, les voitures ne vont pas s'arrêter pour attendre que les autres les dépassent. Donc, ouais. tu as cette gestion-là aussi qu'ils ouais. ont mis en, en règle. Mm -hmm. Tu vas voir quand je vais t'expliquer la suite. Mmh. Donc, quand on bouge, mmh. on va prendre cette voiture. Quand on commence, on est en vitesse... Non, toi, t'es la jaune. Si oh, je suis... Moi oh. si j'aime pas les Porsche. Ah, bon, d'accord. <rire> <Je, je, rire> Pourtant, le rouge, ça va plus vite. Mais je déteste <rire> Porsche. Donc, quand on commence, on est en vitesse zéro. Donc, voilà, moi, je suis en vitesse zéro aussi, du coup. Donc, Donc, je prends mon pool 2D. J'ai 6 vitesses. D'accord. Deux gaz et trois freins. Ok. Je passe à vitesse 1. Je mets mes dés sur le plateau. Ouais. Là maintenant, tout ce qui est virage, tu as des limitations. Ouais. Il y a des vitesses sur les voilà, sur les le virages. Ouais. Ouais. Pas dû me montrer. Voilà. montrer. Ouais. Donc je vais plutôt me mettre là. Voilà. Donc là, on voit que si je rentre dans cette case à plus de vitesse 2, je me casse. La je me casse la gueule. Ah d'accord. Donc ça, c'est le maximum. Voilà. Donc, je me mets en vitesse 2. Mmh. Ah, c'est, je suis en train de comprendre ce que tu es en train de faire. Voilà. Vu que je peux plus réutiliser de vitesse 2, j'ai des gaz. Donc, je reste en vitesse 2. Bien. C'est ça, les gaz. Ça permet, en fait, de garder la même vitesse. Ok, donc ça, ça mmh. veut dire. Ah non, en blanc, tu le mets. Enfin, en blanc, oui, oui. Après, je peux les mettre dans n'importe quelle face. On va les jeter après. Ouais, mais si c'est point d'exclamation, ce sera pas bon. Euh, non, non, non. Mais pour l'instant, tu dis juste à tout le monde comment tu joues. Voilà. Donc n'importe quel sens. Voilà. Là, On je sors attendre. du virage, j'ai plus de, de, de limitation. Donc je passe à vitesse 3. Est-ce que je peux passer directement à vitesse 4 Non. De non. 2 à 4, ce n'est pas autorisé. Non. Ok. Combien de dés je vais lancer en tout ben, Je vais lancer autant de dés que je me suis mis, euh, que j'ai posé sur le plateau. Donc alors, je vais tu en... Peux, tu peux en poser... Ah oui, oui. Ah oui, d'accord, ah, tu peux en poser... Euh... Ah oui, mais... Hein, j'ai compris. Attends. Maintenant, je passe en vitesse 4. Donc ça y est, je commence à et je vais même aller à fond vitesse 5. Une fois que j'ai posé ça, j'ai deux solutions. Soit je prends pas de, de, de, de folie et je vais les lancer un par un. Ouais. Les dés de vitesse, c'est super simple. Tu as que des chiffres. Et tu as aussi une face d'enjeu. Qui correspond, en fait, à ta voiture. Si, dans un lancement, dans un GD, j'ai fait trois points d'exclamation, il va m'arriver une moitié. D'accord. Ok. Ok. Donc, soit je les lance tous un Ce qui fait que si j'arrive à... Si j'ai vraiment pas de chance, tu vois, je commence à faire... Tu vois, j'ai fait déjà deux points d'exclamation. Est-ce que je prends le risque de continuer ou je m'arrête là Je peux m'arrêter là. Ah. Si je fais ça, eh en fait, je suis arrivé là. Et je me mets... pour ma gueule. Et j'ai ma petite vitesse tout. J'y suis allé prudemment. J'ai vu que je commençais à, à déraper un peu. Oh, c'est fou. Ouais. Non. Ou, là, je fais une grosse attaque et je lance tous mes dés en même temps. Ouais. Le problème, c'est que si je lance tous mes dés en même temps et que j'ai fait trois points d'exclamation, je vais me péter. Bon, ouais. Mais l'utilité d'utiliser, de faire une grosse attaque, je vais pouvoir, pour chaque dé lancé économiser et gagner des petits jetons comme ça. D'accord. Ces petits jetons comme ça, à mes prochains jets de pouvoir les dépenser pour oh. éviter de jeter. Mmh. Ouais. Mmh. Donc, mmh. il y a une gestion de prix de Évidemment, évidemment. Allez, vas-y, <rire> fais, on te regarde. <rire> T'étais là. Donc, j'étais là. <rire> Dernière petite chose, c'est qu'à la vitesse 1, 2 et 3, eh non, même pas, juste vitesse 1 et 2, mmh. on n'a qu'une seule face. Deux points À partir de vitesse 3, on en ça a ça deux. Ça commence points. à se compliquer, bien ouais. évidemment. Et je vérifie pour le vitesse 6. Non, ils n'ont pas été assez D'accord. Voilà. D'accord. Pour les dés de frein, ça va me permettre de sauter une vitesse. Ça veut dire que là, j'arrive à pleine balle à vitesse 6. il faut que je sois à tout prix. J'arrive dans cette case à la vitesse 2. 5, et 5, donc je me pose en vitesse 5, je commence déjà à ralentir. Là, je vais me mettre 4. en vitesse 4, mais ah. je serai pas à vitesse 2 pour le virage. Ouais. Là, je freine. Là, je passe en vitesse 3. Mm -hmm. Et par-dessus, je me mets en vitesse 2. D'accord. Tu... Ça veut dire qu'il faut que tu puisses freiner sans avoir d'exclamation, pour que ça prenne en compte ton freinage et il faut quand même que tu aies un dé de 2 à mettre à la place pour dire ah que tu ben, arrives à 2. Pour l'instant, en placement de, de dé, tu vois là, je suis arrivé à la vitesse 2. Mm -hmm. Quand je vais lancer mes dés, soit je les lance toujours tous en même mm -hmm. temps, mm -hmm. attaque, mm -hmm. ou je les lance un par un, sauf ma pile que je vais devoir lancer tout en même temps. Ok, d'accord. On fait un exemple ah bah, On va, ouais. va peut-être pas faire celui-ci, on fait le, le départ. On fait le départ. Si ça te branche. Ah ouais, ouais. Tac. Alors après, autre chose aussi. Donc ça, c'est un petit peu plus compliqué. On va prendre cet exemple-là. Attends, on va d'abord faire okay. un départ. Okay. D'accord hein? okay. Et Puis après, on, on, on abreuvera les gens de détails. De détails. Détail. Hum? Disons que là, les cases aussi qui, qui ont une importance. Parce que dans le jeu... Tiens, le mec, qui j'en <rire> Moi, j'ai <rire> trop envie ça de jouer. On quoi. Quoi. <rire> vu que tu connais assez bien le... Le système de course, ça va te parler. Non, parce que je, je, je suis pas... J'ai jamais... Non, joué, non. Quasiment jamais... J'ai jamais non, joué à tu, formula tu, et tout ça. Ouais, mais tu, tu connais tout ce qui est formula. Ah, oui oui, oui, oui. Donc, ils ont pris aussi en compte le chemin parfait. Eh comme oui, bien dans sûr. Eh oui, bien sûr. Donc, euh, tout le jeu va se baser aussi où tu vas prendre, en général, les virages, pas à la corde, mm -hmm. mais en large. Mm -hmm. Tu vas passer à la corde et après, tu vas de nouveau être en extérieur. Mm -hmm. Ça aussi, c'est bien fait. D'accord. Par contre, c'est juste un, un, un truc, mais ça, on y... je voudrais juste qu'on fasse une phase, mais on, non, est, ouais, on y reviendra. Il y a, là, il y a trois places, puis là, il n'y en a que deux. Euh, oui, alors là, peut-être, l'exemple le, qu'on a installé n'est peut-être pas forcément bon, mais ce n'est pas trop grave. Ici, il va pouvoir aller sur les deux. D'accord, ok. Allez, vas-y. Fais ton truc, genre, euh, on, on, on part. Ok. Donc, vitesse 1. Donc, vitesse 1, je me mets là. Non, t'es que je... jaune, toi. Ouais, ouais mais je me... quand tu te bouges, tu peux aller... Ah ouais, diagonal. tu peux décider ouais, ouais. de dire uh, track D'accord, ça commence Je me mets bien. là parce que si je reste sur cette case-là, tu vois que tu as un petit chiffre là, le 1. Ouais. Ben, ça fait que si je le traverse... Tu dois le traverser à vitesse 1 à vitesse 1 aussi. Ah, donc ce virage-là, tu ne pourras pas le prendre, ce virage serré-là, tu ne pourras pas le prendre autrement qu'à vitesse 1, Mais en fait. Sauf si je me mets À l'extérieur. Ou là, ben je vais pas passer, je vais passer en vitesse mmh, en Tu vois comment assez trouvant, vite Voilà, il y a un petit 1 à l'entrée ah. du virage et donc la valeur 2 n'est plus la bonne alors du coup. Mais elle est bonne quand tu vas si... le prendre à l'extérieur. D'accord, ok, d'accord. Comme dans la réalité où si tu prends un virage serré, c'est plus dur que okay. si tu prends un virage okay. Donc toi tu fais ça, ok. Voilà, 1. ensuite 2. gaz, deux, Gaz en serrant le virage. Voilà. Tu peux passer en diagonale. Mmh, mmh. Et quand tu passes oui, en diagonale, tu vois, là, le 1, c'est pour cette case-là. c'est pas pour cette case-là. Ah oui, d'accord. Donc... donc ça va pouvoir faire 3, 3 4, 4, 4, 5, 5, 5 6. <rire> Allez, 6. 6. Voilà. Maintenant... Si ça passe. Si ça passe. Mais ça, je me plus. mets en colère. <rire> Maintenant, soit je prends pas de risque, un par un, ou je lance tout. Alors, vas-y, un par un, puis moi, je ferais le con, je prendrais des risques. <rire> Déjà, ça commence mal. Ça commence mal. C'est bien. Voilà. C'est cool. Attends, tu les, repènes, tu les remets, non Oui, tu, tu peux les remettre. Ça, ouais, c'est pour la lisibilité. Okay. Là, je suis à 2. Pas là, cool. Là, je suis à 2 sur 3. Alors... Tu t'arrêtes là. J'essaie de le donner à 4, quand même. ouais. C'est Kevin, c'est Kevin, c'est Kevin. 4. Allez. Mais non. Mais non. Là, je pense que tu arrêtes. Non. Mais non. Tu vas voir. Mais non. Donc, une fois que tu es là, même j'aurais pas dû me mettre là. J'aurais dû plutôt assurer le coup et me mettre là. Ouais. Pourquoi ah, voir. parce que là, en fait, c'est une entrée en 3, et il faut dés désaccélérer pour euh, rentrer tu, dans le virage. C'est encore, là, effectivement, tu, tu as ça, mais tu as aussi euh, pour savoir qui va jouer après. Mm -hmm. J'en reviendrai. Donc, je suis à vitesse 6, et là, on était en, en noir, pour dire que j'ai joué, on passe en blanc. Ah, d'accord. Voilà. Okay. C'est une... Et là, c'est moi. Là, Et Vous allez voir, ce n'est pas la même. <rire> Bon, moi je suis une tapette, donc je vais tenter d'aller que jusqu'à 5. Donc on est bien d'accord que ici, il faut que je sois à 1. Voilà. Ici 2. Toujours 2. Ouais. Ensuite, je peux faire 3 ici. Ah oui, oui, comme ça tu vois. Tu voilà. vois que la case est assez énorme. Ouais, je peux faire 3 tu ici. Peux faire 3. Et puis j'ai le droit de faire 4 ici. Ouais. Donc Ça, je serai juste derrière toi, mais pas totalement... Euh, voilà. Et comme je suis une, une tapette, je vais pas tenter euh, ma chance. Par contre, ce que je vais faire, moi... Tu vas faire une grosse attaque. Je vais faire une, une, une grosse attaque. Lui, on l'enlève. Voilà. Jean, allez-y. Jean, allez-y. Donc, j'ai bien mon 1... J'ai bien mon 2, j'ai bien mon je garde, j'ai bien mon 3 oh, et j'ai bien mon 4. Ça défonce. Donc en fait, ma voiture, elle va venir ici, ici directement. Et oui. je vais gagner un petit chenubudu. Tu vas gagner même 5 jetons. Ah, parce que j'en... Par oh, génial 1, 2, 3, 4 et 5. Alors vas-y, raconte-nous un peu ces petits jetons à quoi... Pour... Ils me servir, on en a parlé au tout début de la vidéo. Et ben maintenant, pour tes prochaines actions, si tu veux, tu continues donc à jouer. Donc tu es à vitesse 4, ouais, tu passes à vitesse 3. Oui, c'est moi qui temps. commence, c'est moi qui joue après. là euh, Non, non, non, ça non, va, non, être non. toujours moi parce que parce que tu es devant. Non, parce que j'ai la main, la plus grande des vitesses. D'accord, savoir qui joue en premier. Ça, il faut le dire. Donc ensuite, tour 2. Euh... Le premier qui joue, c'est celui-là qui a la plus grande vitesse. Ok, d'accord. T'as beau être dernier, si t'as la vitesse mm -hmm. 6, c'est mm -hmm. toi qui vas jouer en premier. Mm -hmm. Si y a deux personnes qui ont la même vitesse, mm -hmm. c'est la personne qui est le plus loin sur le circuit. Mm -hmm. Et s'ils sont à même vitesse et l'un à côté de l'autre, c'est celui-là qui est à la corde. À la corde du prochain virage. D'accord. Je okay. vais être le premier. Ok. Je, je suis là. <rire> donc, moi, disons que je vais jouer. Toi, quand tu vas jouer, donc, tu vas monter euh, à vitesse 4. Tu vas rester en vitesse 4. Ouais. Tu vas passer en vitesse 3. Évidemment. Tu vas dire, allez, vas-y, je, je mets tout ce que je peux. Euh... Tu es passé à vitesse 3, vas-y. 2. Là, tu peux en faire du. Des... Ah, ouais, d'accord. Ouais. Voilà. Mais là, tu te dis, bon, là, ça commence à être, à être difficile. Je ne veux pas prendre de risque. Donc, tu vas payer un pion comme ça pour éviter de lancer ce dé-là. Si tu veux le faire pour un deuxième dé, ça va te coûter 2. Ah, d'accord. Si tu veux le faire pour un troisième, ça va te coûter 3. Ah, bien quatre. entendu, j'ai tout intérêt à le mettre sur les dés qui sont les plus à risque. Oui. Hein, le mmh. 4, le 5 et le 6. Et sur les autres. Mmh. Ouais, que sur les autres. D'accord que Tu peux faire donc, c'est au fur et à mesure de la, de la course, tu vas pouvoir en accumuler ouais. hein, pour que dans les moments les plus risqués possibles, tu puisses prendre ben, tu... un max de, de, voilà. de, de, de, de risque et que et, et tu passes, comme un, prince, quoi. Et tu passes oh, comme un prince. Oh, je kiffe, mec, je kiffe. D'accord, ok. Après, dernière chose pour les dépassements de voiture tu peux pas dépasser une voiture, donc tu peux pas te mettre à sa même hauteur si tu n'as pas une vitesse supérieure ou égale à la sienne. D'accord. Ça veut dire que toi, dans cette situation-là, même si tu voulais mettre la vitesse 5, tu pas pu. Parce qu'en fait, on bouge en même temps. C'est ça le fameux coup. Ah euh, ouais. C'est ça qu'ils ont pris en compte. Donc, tu peux, tu peux pas. Pour pouvoir me dépasser, il faut, il faut être au moins en vitesse, là où je suis, en 6. Donc, même si j'avais été à vitesse 5 et que j'étais arrivé ici... Euh, J'aurais pas pu me mettre à côté de toi parce ouais. que tu es à vitesse 6. Mmh. Donc si j'avais réussi mon jet de dé, j'avais pas spécialement de bonus puisque ça, j'étais obligé de rester derrière. Oui, voilà. D'accord. Et si j'avais raté, Et si ce jet numéro 5 avait été un, un, un, un craquage de bagnole. Euh, non, de toute façon, il n'y avait pas de problème parce que tu ne pouvais même pas mettre le dé. Tu n'aurais pas pu... Ah D'accord, ok. Ah. Alors toi, là maintenant, mon petit, mon petit lapin, tu es censé rentrer dans un virage à vitesse 1. Euh, je vais montrer en, je vais montrer en, en macro, euh, et du coup je voudrais bien, je, je suis un peu curieux de savoir comment tu fais, parce que là tu es à vitesse 6, hein, euh, eh ben, le, le jeton est à l'envers, ouais. tu es censé rentrer dans ce virage à vitesse 1, et éventuellement peut-être te déporter en diagonale, mais ce sera vitesse 3, comment ouais. on passe de 3, de 6 à 3 La grâce au dé de frein. Ouais oh non mais là c'est pas du freinage, c'est du, ah bah, du pile comme un. Oh, oh, là je vais piler. là <rire> Parce que là, là, un dé de frein, ouais. je vais passer de 6 à 5, de 5 à 4, et je vais mettre mon 3. Ah oui d'accord, oui, tu freines que 2 voilà. pour arriver à 3. Voilà. Donc non, non, le, le jeu quand même. Euh... Ah, ouais. en fait, tu... tu peux être hyper, ouais, ouais, hyper ouais, agressif. C'est super agressif. D'accord. Et donc à 3 toujours. Gaze. tu garderas ta vitesse et là je vais pouvoir réaccélérer passer à vu 4 qu pas, vu que j'ai pas utilisé mes dés euh, 4 et 5 vu que c'est plutôt mes dés de frein donc je vais pouvoir repasser 4. à 4 mais là vu que je repasse à 1 en fait c'est plutôt de la folie quoi. Ouais. ou ouais. alors je me dis 5 et si, 6 6 wow. et l'entrée du virage je suis encore à 6, je peux prendre ce risque mais là, il va falloir méchamment piler. <rire> Je vais pouvoir méchamment piller. Et des, des rouges, tu peux en empiler autant que tu veux non, euh, Ça correspond toujours à la voiture, mais au maximum, tu en as 3. Tu en as 3, mmh. donc tu vas arriver à vitesse 6. Même si tu piles à 3, tu ne descendras pas là, à 1. Voilà, là, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Pas le faire. <rire> Merci. Mais bon. Ok, donc en fait, il faut arriver là-bas euh, à 4. Ouais, ou à 5. Ou à 5. Voilà. 1, Avec... 2, 3, 4. Ah oui, d'accord. Mmh. Voilà. Ok, d'accord. Allez, vas-y. Tiens, on te regarde. Madame, ben là, là, je vais faire, je vais faire une grosse attaque. Comme ça, si je me plante, oh, oh. on va expliquer. <rire> J'avais imaginé que ce serait moi qui allais expliquer <rire> ce qui se passe quand on se mais je serais heureux de voir que. Ah, oh, il va se planter il va Alors vous voyez, voyez, comment on voit... Attends, je vais vous montrer parce que... Euh, comment on voit qu'il va se planter et du coup, la, la, la jouissance, c'est quand on voit le résultat... Oui, la jouissance, oui <rire> voilà. Je le redis, la jouissance C'est que voilà, il a lancé et poum, on voit tout de suite que tu euh, as trois. Et ta voiture, euh, c'était la... Ouais, c'est une GT de ouais, toute, ouais, toute ouais, façon. Il ouais, y a trois euh, petits logos euh, trucs, mmh. donc ça veut dire que tu vas te casser la gueule. Ouais. Raconte-nous... Avis. Donc, quand tu te casses la gueule, tu peux quand même essayer. Faire de... ce que tu avais à faire. Oui, ouais. tu vas déjà te casser la gueule euh, ben, à la case, enfin au dernier. Ouais. Euh, je tombe danger. Ouais. Donc là, tu avais je... décidé d'essayer de freiner méchamment. Voilà. Donc j'ai déjà forcément un frein ici, un autre frein là, mon premier 3. Donc là, j'ai déjà deux. Tout ça, ça passe. Voilà. Donc d'accord, tout ça, ça passe. Donc la voiture, elle en est là. Pour l'instant, on en est là. Après, je peux essayer de reformer un peu mes dés ah. pour me planter dans des endroits un peu moins dangereux. D'accord. Pourquoi Parce que chaque petit hexagone, on a des panneaux. Mm -hmm. Et c'est les panneaux de danger qui correspondent au tableau de danger que tu as sur ta voiture. C'est les petits points rouges ouais. là qui sont là. Donc ça, c'est les points les plus dangereux. Ouais. Après, on a ceux-là. Qui sont jaunes, d'accord. Ok. Et après, on a même ceux-là, qui sont... Les moins dangereux. D'accord. Ça okay. correspond aussi au type de virage, si c'est dangereux ou pas dangereux. Donc ça, ça voilà. veut dire que euh, t'as pas trop intérêt à venir te planter ici, quoi. Ah bah oui, là de toute façon, je vais pas avoir le choix. Donc vu que j'ai pas trop le choix, bah, je vais me planter le plus loin possible. Donc je vais. Mais les dés pour qu'on en... comprenne comment tu arrives jusque-là. Là, là tu as 3, fait 3, ça. Voilà. Ensuite tu vas laisser ça. Là tu vas passer à 4. Tac, et c'est là que tu vas décider de te voilà. planter. Okay. Là, je me suis planté. là. D'accord. Quand tu te plantes là, tu regardes ton tableau. Mmh. Tu t'es planté à vitesse 5. Hop. Attends. Un petit problème avec le fil. Voilà. On s'est planté à vitesse 5. 5. Donc déjà, ma vitesse, ça va être un double 0. Je vais expliquer après à quoi ça sert le double zéro. Et vu que je me suis planté dans un hexagone qui est rouge, avec ma vitesse 5, ben, je vais piocher 3 pions de dégâts. Et on va prendre le petit le petit sachet ouais. On va tirer au hasard Le pilote est mort <rire> Alors déjà, oh On va faire un changement de météo. Ouais. Quel rapport C'est juste une histoire de temps. Attends. Donc ça, ça va permettre. Viens me poser ça là. Mmh. Attends, il va m'arriver d'autres choses. Ça, il se passe rien. De bol. pour l'instant j'ai de la chance ouais, okay. <rire> tu mourras dans un accident de ski bêtement et là maintenant enfin, tu voiture... mourras pas tu seras un légume comme, comme je, comme je et là maintenant pour l'instant tant que je vais pas aller réparer ma voiture je vais lancer enfin je vais avoir un dé de vitesse en moins ah, là, là d'autres types encore on va les montrer tu peux avoir un dé de boost en moins ah oui, donc là, tu peux plus aller jusqu'à 6. Quoi. Voilà, ça va être mon maximum, ça va être mon 5. Alors attends, je, re je remonte, parce qu'en fait, ta voiture, quand elle est nickel, tu as le droit à 6 dés noirs, donc mm -hmm. tu peux aller jusqu'à 6, tu as le droit à 2 dés de boost, voilà de conserver et tu as le droit à 3 dés de, de frein. Ce serait con que tu perds des dés de frein. Ça, tu peux. Voilà, voilà. d'accord, ok. Et tu as un dernier aussi. Ça, le jaune, ça fait que tout le reste du tour, personne ne va pouvoir doubler les autres voitures. En gros, il a eu un carambolage. Tu as les petites voitures qui viennent euh, déployer. Les... Comme dans les vraies courses. Voilà. Voilà. Oh, ça, c'est un peu cavalier. Le fait que tu te casses la gueule et ça change la météo. Ben, disons que ça permet, en fait, pendant la partie, ça change la météo. Après, on peut très bien faire comme on veut. On peut très bien dire qu'au bout de Dix tours, il pleut. Ou... D'accord. Mais... D'accord. Bon, et ben alors toi, tu avais tiré, avais tiré ces trois-là. Trois Donc, changement météo, parfait. Ben, tous ceux qui, qui participent à la course retournent leur carte. Voilà. Et là, en même temps, on va changer les codes et aussi le nombre de risques. Risque. Ah oui, parce que là, au que lieu mes... de passer à 3, on est maintenant à 2. Ouais, on était à 3, on est passé à 2. Voilà. Voilà. Parce que mes pneus ne correspondent plus à ce qui se passe. D'accord. En comparaison à un pneu de pluie. Ah oui, et puis du coup, je freine beaucoup moins. Eh oui, oh oui. Oh là oulala! Là. Ah oui, retourne là-bas. Ah, oui, ah oui, je suis passée Mais Mes pneus ne correspondent plus. Alors qu'avec, j'aurais pris des pneus pluie, je, j'étais je, à 2. Voilà. Et je serais à 3 risques. D'accord. Et au niveau carambolage, ça change pas grand-chose. Par... Non. D'accord. Alors maintenant, le double 0, là. Ça veut Donc dire maintenant que tu es... Ah, es à 0, quoi. Ben, ça fait que, à mon prochain tour, je vais changer le double 0 par le zéro. Voilà 0. Je vais toujours pas jouer. Ah oui, il faut que tu redémarres. Voilà. Et après, tu redémarres. D'accord. Donc, tu peux te casser la gueule à des petites vitesses et donc pouvoir être déjà à vitesse 0. Ah. Parce que si t'étais, ah oui, d'accord. Parce que oui, si j'arrivais ici à vitesse 1. Oui, oui. Là, là, ici, là, on voit que si t'avais eu l'accident, tu n'avais qu'un 0. Et donc tu aurais pu repartir. Voilà. Là, comme tu es à double zéro, tu ne pourras pas repartir. Il faudra d'abord retirer celui-là. D'accord, ok. C'est limpide. Super. Ah ouais, ils ont, ils ont pris parti, prise, ça hyper soit fluide. Moi, je suis, je, suis, je suis hypé comme pas possible. On parle un petit peu du box-box-box. Lui, c'est assez simple. C'est tout pour le changement de météo. Retournement de carte. Ouais. Et ça dure tant que on n'a pas retiré un pion de changement de météo. D'accord. Ok, moi j'avais pensé que. Oui, c'est une façon aléatoire de dire qu'il y a un changement de météo. D'accord. J'avais pensé qu'on qu lancerait un dé à la fin d'un tour de, de piste. Donc on dirait changement de météo, mais... Ça, après, on... euh... c'est quelque chose qu'on peut faire. Après, on peut aussi choisir que dès le début de la partie, on soit en mode pluie. Mmh, D'accord. <rire> euh, je, je pense au box, là, euh, ça va te permettre, bon, de te réparer, on va on va y venir. Il n'y a pas de notion de carburant dans le jeu. Non. D'accord. Même en mode avancé, il n'y a Alors... pas un mode où on dit qu'à un moment, il n'y a plus d'essence. Non. D'accord. On verra, il euh, y a des taches d'huile, des choses, des débris sur la... Ça, sur... on peut en mettre. Ouais. Voilà, ouais. parce que là, comme tu as eu un crash, ça aurait pu conduire à des dégâts ou pas Sur la piste Alors Ça, c'est un des... des bonus de KS, où tu peux mettre des petits jetons euh, Quand sans... tu as un crash, piste, ouais. tu peux dire que... Alors, ça se passe comment Très rapidement, hein, euh, ah, bah, Tu as, te... as deux types de, pas de vidéo crash. pas non plus, mais... Tu as deux types de crash. Si tu n'as euh, si pris qu'un seul jeton de dégâts, ouais. ça va être une flaque d'huile. D'accord. Si tu prends plus de deux ça va être carrément des débris. D'accord. La flaque d'huile, ça va te limiter le mouvement mmh. sur cette case. Mmh. Et, le... Et les débris, ça va te mettre à carrément euh, bah, une case avec forcément un point d'exclamation, ah, de un point de danger. Ah, ouais. Et une fois que tout le monde l'a passé, ouais. ben, en fait, tu as une petite voiture qui nettoie, qui, qui nettoie, oh, ouais. comme stop. dans la réalité. Pit stop, c'est beau ça. Voilà. <rire> euh, là, le box, du coup. Il euh, y a des informations déjà euh, dessus. Euh... Pas... bon déjà comment on fait pour passer au box Alors pour passer au box, ça peut paraître étrange mais en fait tu peux le faire un peu où tu veux. il Faut pas que tu ailles dans un endroit précis pour le changer. Oh, moi j'avais pensé qu'il aurait fallu être au moins dans une case adjacente. Alors il faut ici ou là euh, bah disons pour pouvoir le faire, il faut que tu sois oui, tu peux pas être au milieu de la route pour pouvoir changer euh, tes pneus ou très ah. pas. Ah. Il faut que tu sois sur un côté. D'accord. Et il faut que tu finisses ton tour à vitesse 1. D'accord, donc vraiment tu as la donc, démarche voilà. de dire je vais voilà, m'arrêter. Je veux t'arrêter. Par contre, je peux dire je m'arrête euh, je m'arrête Et euh, tu peux pas t'arrêter dans un endroit où tu as des numéros. Des numéros, une case de danger. Mais j'aurais pu ah. dire que je vais m'arrêter là. Oui. Par exemple. Ouais, bon, c'est cavalier. D'accord. C'est un parti pris pareil pour la vitesse. Je pense que c'est une histoire de fluidité de voilà. jeu, et ils ont raison. Mais on ne voulait pas... Hein, euh... Non, non, mais tu as raison. Non, mais s'ils si, si regardent la vidéo, les gars qui <rire> le ils vont dire, mais c'est quoi ce gros con Non, non, c'est pareil, c'est une question de fluidité. parce que, Mais je me pose des questions, quoi. Euh, vu que tu vas t'arrêter, tu vas aussi déjà avoir, en plus, des malus de temps. Dans mm -hmm. le sens que, mm -hmm. si tu veux changer tes roues, oui, envie, on voit. Voilà. Si je change mes roues, euh, ben euh, je veux partir ça, à zéro. zéro voilà. Si je me répare, Double zéro. Double zéro, donc je vais perdre un tour, voilà. enfin un, une activation. Mm -hmm. Et si je change mes pneus et, et que je me répare, c'est pareil, tu vas perdre une activation. Se réparer, c'est faire quoi C'est enlever. enlever tous tes petits jetons. Que tous tu... ouais tous. D'accord, tous les jetons malus qui sont là, voilà. c'est réparer la voiture. Oui. Et changer les pneus, bah, c'est dire, c'est la pluie, euh, ça craint, je monte des pneus Voilà. Voilà. Eh ben, rapide, génial. clair, précis. Ah oui, oui, oui rapide, clair, précis, précis. Voilà. Voilà. Vous savez tout ce qu'il faut savoir pour jouer. <rire> moi, je trouve qu'on est top. Est-ce que tu vois autre chose à dire? Alors, moi, je vais juste te dire un truc. Au début de la vidéo, j'avais dit qu'on ferait un let's play. Euh, je pense que là, on, ce qu'on a montré, ça a valeur de, de phase de jeu. On vous a montré en gros comment euh, comment ça se jouait. Moi j'ai très envie d'y jouer. <rire> Tout de suite, là, maintenant, euh, quand on aura fini la vidéo. Donc on va faire une vidéo entre potes quoi. Hein. Vous, ah, en ouais. vous en voulez pas. Et ce que je vous propose, c'est que euh, là, dans les semaines à venir, on fera un live. Alors, soit Kevin vient, soit tu viens, mmh. puis on se fait un live tous les deux. Soit on arrive à, à, à regrouper les, les, les, les, les zinzins voilà. et, euh, et on fait euh, une partie tous ensemble. Question que je me pose, à deux ça me paraît fluide, est-ce que à plusieurs c'est pas trop la cohue Est-ce qu'il n'y a pas trop d'attente avant de jouer Déjà tu te prends ouais. la gueule quand tu vois les autres jouer. Oui voilà. Et après, euh, bah, c'est vrai que plus on est de joueurs autour de la table, plus on va attendre ouais. notre tour. Ouais, ouais. bah, vu que déjà les tours ne vont pas être. Systématiquement les mêmes joueurs mm -hmm. en rapport avec les vitesses. Ah oui, bien sûr. Je pense que c'est assez fluide. Ouais. Et euh, quand il y a plusieurs joueurs, tu préconises quoi Qu'une voiture C'est-à-dire, il faut prendre deux voitures quand on. Là, on va jouer tous les deux. On il va prendre, prendre deux voitures, prendre deux voitures chacun. Ouais. Euh, à partir de quel moment tu préconises qu'il faut qu'une voiture par personne Quatre joueurs. À partir, ouais, de ouais, à partir joueurs, du moment où ouais. on passe à quatre, on arrête de faire plusieurs ouais. voitures euh, par personne. Ok. Et tu. Pour la première partie. On dit. Ouais. Je te laisse conclure parce que. Je laisse conclure et puis, bon, tain, moi je suis hypé comme un malade. <rire> Tant mieux, <rire> c'est cool. J'ai trop envie, gars. Mais euh... ouais. non, mais je suis tellement hypé que je pense que je vais me l'acheter en fait. Ah bon Ah ouais, ouais, ouais, je suis ah. hypé comme un. Ce qui est con parce que le jeu est à 300 mètres de chez moi, mais <rire> je suis hypé comme un malade. Non, mais après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que chaque extension va pouvoir ajouter des tas de parcours différents, des tas de types de virages. Donc tu prends. Euh... Je pense que chaque circuit peut être vraiment bien sa part. regarder. quel. Euh... Est-ce qu'il y a des, est-ce qu'il euh, y a une projection en disant on va vous faire des trucs sur des circuits en terre, on va vous faire des trucs sur des circuits en, en glace. Et, ils en ont parlé et c'est prévu, je crois. Hein mmh, voilà. mmh, là, même des fois mmh, pendant qu'on parlait pendant mmh. le starter, on posait la question est-ce que va y avoir des, une version avec des missiles, des choses comme ça pour. Oh, faire non. Des liens ah non. <rire> ouais. Alors là tu vois non. Moi et, je pense euh... que non. Ça me tairait pas. Et pour l'instant ils n'avaient pas prévu. Non ça non mais non non non non non faut vraiment être non parce que je trouve qu'il y a tellement d'historique et tellement de, de belles choses mm. autour de, de l'univers de la de la course que non non non faut laisser ça les wipe out et les oh. euh... ouais, ouais, moi missile, ouais. missile. Non <rire> non pas de missile non pitié pas de missile rester euh, rester classe rester gentleman <rire> euh, rester la course quoi. Moi je suis un grand fan de course automobile donc euh, donc je suis vraiment je suis vraiment conquis. Bon bah moi voilà mon mon, mon mot de la fin c'est que euh... oh je suis hypé comme un malade. Quoi. Ben, on va pouvoir tester ça. Et ben, merci Kevin pour cette présentation. Euh, va. On va euh, ranger euh, tout le bazar. On va recouler un jus, puis on va, on va se lancer dans une partie. Euh, moi, je vous donne rendez-vous très très bientôt. On va regarder ensemble. Je vais vous demander en commentaire, est-ce que vous voulez voir une partie en live Mais je pense que bah, de toute façon, je ne vous laisse pas le choix. Moi, j'aurais envie d'en <rire> voilà. faire une. Donc, euh, donc, on en fera une. Mm -hmm. Euh, euh, merci beaucoup, merci à, à ces gens-là, euh, à, à Jean-Christophe et, et à Loïc, et puis à toute l'équipe qui doit euh, qui doit être euh, derrière, euh, d'avoir eu l'idée d'un jeu comme ça. Si, une dernière remarque, parce que je pense qu'il va y avoir plein de remarques euh, euh, dans les commentaires du genre « Ouais, c'est comme Formule D, nanani nanana ». Tu connaissais, toi, Formule D euh, Oui, et moi, je préfère celui-là, parce que justement, Formule D, c'était... La assez hasardeux mmh, le système de vitesse mmh. alors que là on peut vraiment il y a de la vraie stratégie ouais. moi je trouve que c'est vraiment très stratégique d'accord bon je vais perdre mais j'ai envie de jouer mais non, non, donc non, euh, on, donc on va faire euh, <rire> on va se faire une partie merci à tous on allez. vous souhaite euh, des bons jeux des bons jets parce qu'il n'y aura que ça pour rester sur la piste oui. aujourd'hui allez à très oui. bientôt ciao <rire>